Chers traders et investisseurs, vendredi 13 décembre, bonjour. Eh bien ça y est, les deux événements que nous attendions se sont soldés par des objectifs positifs tous les deux. Et les objectifs que nous donnions ces jours derniers, en particulier sur le DAX, ont été atteints et dépassés hier et aujourd'hui. Donc nous n'étions pas dedans en swing trading puisque nous ne savions pas bien évidemment qu'elles allaient être l'issue de ces deux événements très importants que furent le Brexit et l'annonce soudaine d'un accord sino-américain, en tout cas euh, l'annonce euh, prochaine. Donc maintenant nous sommes sur les hauts du range, nous les avons même largement dépassés. Et maintenant, que va-t-il se passer C'est une bonne question. Nous devrions bien évidemment rester dans une, étude, dans une dynamique positive, mais pour ce qui nous concerne, nous préférons attendre la signature bien réelle de l'accord sino-américain dont parlent les autorités américaines et même peut-être même les autorités chinoises. Voilà. Donc là... Si cet accord a lieu, nous pourrions bien aller voir de nouveau plus haut et atteindre en particulier les fameux 6000 dont on parle depuis des semaines et des mois sur le CAC. Donc, nous attendons de nouveau de voir ce qui va se passer dans les heures et les jours qui viennent. Dans ce contexte, ce matin, nous avons été très actifs, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur, tra sur 5 accompagnés de deux médailles et deux 2... trades stoppés à leur prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.